En matière de conditions de travail, prendre en compte la pénibilité, notamment pour le départ à l'âge de la retraite. Dans le secteur de l'aide à domicile, aujourd'hui l'âge moyen pour un licenciement pour une aptitude est de 49 ans et demi. Aujourd'hui, quand on voit qu'on fait des heures sup et qu'on a du mal à pouvoir finir les journées, ça pose problème, donc c'est sûr que plus de monde ce serait beaucoup mieux. Plus on va mettre des, des choses comme ça, des, re, des retraites plus tôt et, et les 32 heures, plus ça va faciliter l'emploi. Mais là, euh, augmenter le temps de, de, de travail partir à la retraite à, son deux, à plus de 102 ans. Euh, par exemple, moi dans mon, dans mon, dans mon secteur boucherie, euh, j'ai par exemple un, un collaborateur qui travaille depuis, depuis presque l'âge de 14 ans qui est pratiquement usé, vraiment fatigué, Il a, et présentement là il a 58 ans. Vraiment, euh, faire encore 4 ans, pour partir de là, il ans au travail, ça sera vraiment, vraiment pas évident. 60 ans déjà, je trouvais ça très dur, mais de le mettre à 64, je pense que c'est pas faisable. Donc, euh, moins de 60 ans, ça serait bien, entre 55 et 60 ans. Le travail, ben là, il y a eu un peu de changement de mouvement avec des gens qui sont partis en télétravail, d'autres non, qui sont restés sur site. Je pense qu'il va falloir revoir l'organisation du, du travail en général, les systèmes de management. Euh, il faut renforcer les effectifs et réfléchir aussi à améliorer euh, et concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment avec des logements près des lieux de travail. Ben, je crois qu'il faut maintenant aussi changer de de braquettes sur les conditions de travail. On ne on va pas au travail pour s'esquinter. On va au travail parce que justement on veut gagner sa vie mais aussi on veut trouver sa place dans la société. Et euh, le travail il est organisé par le patronat, par les employeurs et nous on n'a quasiment plus notre mot à dire. Et si en plus on n'est pas d'accord avec la stratégie de l'entreprise, tout est mis en œuvre pour qu'on soit, qu soit mis dehors. Avec la, avec la crise, avec la période de, de pandémie, le patronat en profité pour dégager ses responsabilités. Euh, on a quand même le sentiment qu'on a énormément de salariés qui aujourd'hui sortent épuisés de, de leur situation, que le retour à la normale ne se fait pas, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et des conditions de travail qui se sont fortement dégradées puisqu'il fallait tout faire pour sauver la population, euh, qu'elle soit dans les hôpitaux mais aussi chez elle, pour la protéger. On a en fait dans euh, euh, une dégradation très très, très importante des, euh, comment dire, euh, des conditions de travail et même les jeunes qui arrivent contractuels ou intérimaires à 40 ans ils sont cassés. Bon, être aux 35 heures et puis peut-être revenir aux 32 heures ce qui, qui serait pas mal et puis ça permettrait peut-être d'embaucher derrière.